Bonjour tout le monde et bienvenue sur Hit The Best, moi c'est Rico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la mangue et je vais aussi vous montrer comment la préparer. En plus de ça, à la fin de la vidéo vous aurez le droit à un bonus, donc je vous conseille de bien regarder la vidéo jusqu'au bout. Euh, très important, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos sur cette chaîne. Écoutez. On va passer tout de suite aux explications et à la découpe. J'envoie le générique et je vous dis à tout de suite. Pour commencer, la mangue est le fruit du manguier grand arbre tropical de la famille des Anacardiaceae, originaire des forêts d'Inde, du Pakistan et de la Birmanie, où il pousse encore à l'état sauvage. Euh, il tient son nom du portugais manga. La mangue est le fruit tropical le plus consommé après la banane. Sa chair orangée et juteuse est une bonne source de fibres et de vitamines. Elle aurait un potentiel aussi anticancéreux, notamment grâce à son contenu antioxydant. Elle contient de nombreuses vitamines et minéraux. Je vais vous les énumérer. Elle contient de la vitamine C, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, de la vitamine E aussi. Au niveau des minéraux, elle contient du cuivre, du phosphore, du calcium, du magnésium, du fer, du sodium, du zinc et de la manganèse. Assez parlé de la mangue, on va passer tout de suite à la découpe. Je vous invite à me rejoindre à table et on va voir comment la préparer de deux façons différentes. Il n'y a rien de très compliqué, je vous dis à tout de suite. Pour pouvoir préparer nos mangues, il va nous falloir bien entendu des belles mangues comme celle-ci. Donc ce ne sont pas les mangues que vous connaissez certainement, les grosses mangues vertes, un peu rouges, orangées. C'est une autre catégorie de mangue, mais après le fruit à l'intérieur est exactement identique. Hein. Ça ne change rien. Il va vous falloir donc une planche à découper, un couteau, un chiffon, parce que la mangue est un fruit très juteux. Un plat pour les entreposer et un petit récipient pour mettre les épluchures. Donc on commence tout de suite. Je vous montre la façon que je fais le, le plus souvent. Donc je coupe... Cette partie-là, vous voyez, hop, l'extrémité. Ensuite, sur la partie bombée, pas la partie incurvée, la partie bombée, je fais, hop, une tranchée comme ceci, une autre comme cela. Vous allez voir pourquoi c'est vraiment pratique de faire comme ceci. Hop. ensuite, je prends mon couteau et, hop, ça s'enlève en lamelles, vous voyez, très pratique, très rapide, hop, la peau est très fragile quand la mangue est mûre comme ceci, on met ça dans le bac à épluchure, hop, vous voyez, hein un jeu d'enfant, donc là, on continue, et après, hop, vous avez votre belle mangue comme ceci, comme je vous disais, c'est un fruit très juteux. Il faut toujours prendre des précautions avec la parce que la chair est très fragile. Donc ensuite, vous prenez votre couteau et vous avez ici le noyau que vous voyez ici. On vient au-dessus du noyau et tout doucement, on vient faire glisser notre lame sur le noyau de manière à prendre tout le fruit au-dessus. Et voyez, j'ai toute la chair et le noyau est ici. On refait la même chose hop et encore une fois là vous avez le noyau Donc après vous pouvez venir prendre la partie qui se trouve sur le côté ici et cette partie là juste là Donc là il vous reste que le noyau et ça c'est ce que vous récupérez de votre mangue Donc vous pouvez couper petits morceaux comme ceci après, vous coupez en petites lamelles, voilà, comme ceci, et on les met dans le plat, Hop. juste à côté, voilà. On va passer à la deuxième découpe, je vous montre ça tout de suite avec ma deuxième mangue. Pour la deuxième découpe, pour la deuxième façon de préparer la mangue, donc toujours même procédé, on vient couper cette partie-là. Voilà, c'est la partie par laquelle la mangue est accrochée à l'arbre. Ensuite, on n'enlève pas la peau, on prend directement la lame, donc on vient au-dessus du noyau et on fait encore une fois glisser notre lame le long du noyau, hop, voyez comme ceci. On fait la même chose encore une fois. Alors, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai jamais fait de cette façon-là. Je procède toujours de, de la première façon que je vous ai montré. Mais j'ai vu que ça pouvait être intéressant de vous montrer aussi comme ceci. Et puis après, il faut bien essayer à un moment donné. Hein. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites des entailles comme ceci. Sans venir couper la peau de l'autre côté. Hein. Vous voyez Hop comme ça. Alors, Jusqu'en haut. Et après, vous retournez votre peau. Et vous avez des petits cubes qui se présentent à vous. Et avec votre cuillère, vous pouvez venir prendre les cubes pour pouvoir manger votre mangue. C'est sympa aussi. Hein voilà, c'était la deuxième façon de préparer la mangue. On refait une petite coupe là sur celui-ci. Sur cette moitié-là. Hop vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Comme je vous ai dit juste avant, je ne l'avais jamais fait auparavant. Donc, euh, c'est possible et c'est facile. Hop, voilà. Et vous avez votre moitié de mangue qui est joliment présentée comme ceci. Très bien, on va passer tout de suite au bonus. Vous l'avez bien mérité, je vous montre ça juste après. On passe maintenant au bonus. L'avez bien mérité, vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et bien, le bonus aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il en est. C'est très simple. Vous avez votre noyau de mangue comme ceci. Je vais vous montrer comment vous pouvez avoir un joli arbre à mangue juste après, un beau manguier. Et c'est très simple. Pour ça, en fait, il suffit pas de prendre la graine du manguier, enfin, la graine de la mangue. Et de la mettre en terre. Il faut faire une petite préparation avant. Et on va la faire ensemble. Je vais vous montrer. C'est très simple. Vous prenez votre noyau. Et vous prenez votre couteau. Donc je ne sais pas si vous voyez. à travers euh, ce noyau. On voit une zone sombre. Au milieu. Et bien c'est pas compliqué. Vous allez prendre votre noyau. Et vous allez venir couper. Vous voyez juste ici. On va venir là après la partie sombre et on va venir couper comme ceci on vient couper le noyau et ensuite quand vous avez coupé le noyau donc une partie comme ça vous venez avec vos doigts écarter tout simplement je pose le couteau vous venez écarter tout simplement voyez Hop, voilà comme ceci et à l'intérieur vous avez une jolie graine voyez hop. c'est la graine du manguier cette graine là vous la prenez vous la mettez dans un pot un petit pot avec de la terre à l'intérieur mélanger avec un petit peu d'engrais si vous voulez un peu de terreau peu importe hein, même de la terre normale ça pose aucun problème et vous mettez la graine comme ceci. Vous avez un espèce de petit, euh, de petit téton ici, là, juste là. Vous mettez la graine allongée, pas debout, hein, allongée. Et euh, vous la mettez comme ceci, de manière à ce que quand elle va commencer à faire ses racines vers le bas, le petit téton, lui, va monter en haut et ça va être votre arbre, en fait, tout simplement. Alors, j'ai ramené ici un pot pour vous montrer le résultat. Donc, vous pouvez le voir, hein, ça, c'est une graine que j'ai plantée il n'y a pas très longtemps dessus c'est marqué mangue, voilà, et vous avez ce résultat là, au bout de, on va dire à peu près un mois et demi, deux mois, donc ça pousse relativement vite, encore une fois, en fonction de votre situation géographique, vous allez avoir des fruits ou pas, mais en tout cas, vous allez avoir une belle plante verte, ça c'est une certitude, vous voyez un peu les belles feuilles, comment qu'il comment qu est magnifique, alors celui-ci, vous voyez, il y a deux euh, deux arbres qui vont pousser et ça vient d'une seule et même graine donc avec une graine vous pouvez avoir aussi un, un doublon voilà je voulais vous montrer euh, cette petite astuce, ce petit bonus très intéressant donc vous prenez la graine du fruit de votre mangue vous coupez l'extrémité vous sortez la graine vous la mettez en terre, un mois après vous avez votre petit mangue c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo vous a intéressé, euh, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et partagez-la avec vos amis et votre famille sur vos réseaux sociaux. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en activant aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao